Connais-tu les deux excuses universelles Oui, oui, tu m'as bien entendu, ce sont des excuses universelles que la majorité des gens se cachent pour ne pas passer à l'action. Je veux bien, mais j'ai pas le temps. Oh là là, ça aurait été tellement plus facile, mais je n'ai pas d'argent. Si ces deux phrases résonnent en toi, bouge pas la suite te concerne vraiment. Laisse-moi te raconter l'histoire de ce prêtre. D'abord, je tiens à te dire que c'est une histoire réelle, véridique. Ça, c'est un prêtre qui voulait absolument mettre en place énormément d'actions de, de, dans sa paroisse, mais il n'avait pas de, vous l'avez bien compris, pas d'argent. Il s'est dit « Oh mon Dieu, comment je vais faire ?» Il a essayé de solliciter la communauté. Il n'arrivait toujours pas à atteindre l'objectif qu'il voulait. Et il a eu cette brillante idée, parce que c'est ce qu'on fait majoritairement. On se focalise sur ce que l'on n'a pas au lieu de focaliser sur ce que l'on a. On est d'abord un cerveau. Qui dit cerveau dit une multitude d'idées, de créativité, de solutions. Alors ce prêtre, qu'est-ce qu'il a fait Il a organisé pour un dimanche un grand prêche où il a invité énormément de gens, y compris la presse. Et il a fait le prêche suivant en disant « Voilà, notre église est telle qu'elle est aujourd'hui, mais laissez-moi vous raconter qu'est-ce que j'aurais fait de cette église-là et pour notre communauté si j'avais eu un million de dollars. Oui, oui, vous avez bien entendu, il a annoncé le chiffre de 1 million de dollars. Et il avait imaginé toutes les actions et il a fait rêver les gens pendant toute cette euh, durée de, de prêche ce dimanche-là. Il se trouve que un, les, la, la presse a relayé l'information et il y avait dans l'auditoire un businessman très connu qui a tellement été touché par le programme et que lui, de toutes les manières, fait du mécénat de temps en temps qu'à la fin, il avait signé ce chèque. Et c'est une histoire réelle, hein, avec le montant juste de 1 million de dollars qu'il a remis à la fin du prêche à ce euh, prêtre qui était euh, fou de joie. Ouais ouais je vous ai entendu ici me dire, « Ouais, Nate, c'est bon, ça, c'est des histoires euh, à l'eau de rose qui n'existent qu'aux États-Unis. Ici, on est en Europe ou là, en France, ça se passe pas comme ça. » « Très bien Eh bien, laissez-moi vous raconter mon histoire à moi pour voir que ça n'existe pas qu'ailleurs. Ça peut être la réalité de chacun d'entre nous. » À l'époque, je venais d'être diplômée. J'avais pas de carte de visite, j'avais pas de bureau et je consultais chez moi à la maison. J'avais un seul client. Un, vous m'avez bien entendu, un seul client. Mais dans mon mindset, je me disais « Moi, mon rêve, c'était de, vraiment d'intervenir de, auprès de 500 personnes. » Euh, à l'époque, quand je l'avais dit à ma maman, elle s'était prise la tête entre les deux mains en disant « Mais t'es folle, mais c'est pas possible, mais ça n'existe pas un rêve comme ça !» Commence par 5, 10, 15, 20 personnes. Je disais, ouais, le chauffe, maman, écoute-moi bien, ça va être 500 ou rien. Mais je l'ai tellement maintenu, je l'ai tellement rêvé, je l'ai tellement désiré, je l'ai tellement voulu. Effectivement, à ce moment-là, je ni le temps pour euh, réunir 500 personnes, ni encore moins l'argent pour euh, monter un événement comme ça. Donc, j'avais vraiment le bon profit pour me cacher derrière ces deux excuses. Les a dommage, pas d'argent, pas de temps. Et ben non. Au lieu de me cacher derrière cette excuse, je sais que j'ai un cerveau qui dit cerveau dissolution. Dit créativité donc j'ai commencé à en parler autour de moi jusqu'au jour où on était en mois de ramadan un ami m'a m'appelle pour me dire viens on va aller euh, on est invité pour le ftour j'ai dit non non écoute moi je suis périmée euh, après le ftour ça ne m'intéresse pas du tout il a tellement insisté lui pas grave, je vais y aller. Et figurez-vous qu'à ce dîner-là, il y avait euh, des gens très intéressants autour de la table, dont euh, un monsieur qui est aujourd'hui à la tête euh, d'un gros groupe de multimédia. Et en parlant, il me dit « qu'est-ce que tu fais J'aime bien ton énergie, etc. ». Je dis ouais, « voilà, je suis coach, etc. ». Il me dit « mais est-ce que tu te sens animé un grand groupe ?». J'ai dis bien sûr ». Et la seule question à votre avis que je lui ai posée, c'était laquelle C'est « combien de personnes ?» ça et il me dit bah, écoute voilà moi j'ai un magazine qui s'appelle Économie Entreprise, et tous les ans on fête l'anniversaire et on invite les 500 plus grandes entreprises du Maroc et j'aimerais voilà on a invité un parterre de gens euh, d'intervenants de, de, experts de l'étranger mais j'aime bien ta dynamique ton ton ton énergie est ce que tu aimerais intervenir j'ai dit complètement cherche pas à 500 personnes je viens mais dans ma tête, c'était du déjà-vu parce que je l'avais tellement désiré, je l'avais tellement voulu, je l'avais tellement euh, vraiment euh, désiré méchamment que finalement, ça résonnait en moi. Donc j'accepte le défi. On fait, le monsieur quand même avait pris quelques précautions, mais dit on va faire quand même des simulations pour voir euh, si c'est OK. Il a été sous le charme. Et ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai invité ma maman et on avait fait une introduction très sympa. Il y avait tous les experts qui étaient on stage, mais moi, j'étais euh, parmi les invités avec ma maman à côté. Et à l'époque, il y avait Karim Dronnet qui faisait le modérateur et le signal entre lui et moi, c'était je vais aujourd'hui, là tout de suite, je vais prendre la dernière question à ce moment là je prenais le micro et je me mettais en stage à parler avec l'auditoire alors au moment où j'entends le signal maintenant je vais prendre la dernière question je lève la main on me donne le micro et je me lève pour aller vers la scène et ma maman qui me retient elle me dit, oui oui qu'est ce que tu fais reviens ici oui ça va pas non mais as peur. reste ici tout le monde a répondu depuis son siège tu vas oui j'étais là lâche moi je sais ce que je fais lâche moi et donc euh, à la fin de la prestation, vous imaginez bien, zéro carte visite, pas de cabinet. J'étais tellement à l'aise, j'étais tellement heureuse de, de le vivre, j'étais tellement dans mes chaussures que finalement, j'ai eu une foule de personnes qui sont venues me voir pour me demander ma carte de visite. Et là, je l'ai joué. Ah, c'est dommage, j'ai plus de carte de visite, par contre, je veux bien prendre la vôtre ». Mais en même temps, ce que j'essaie de vous faire passer comme message, ce jour-là, ma carrière a démarré. Ce jour-là, ma carrière a explosé. Pourquoi Parce qu'il y avait tout simplement les 500 plus grands patrons du Maroc, réunis tous dans la même salle. Si j'avais eu les moyens, si j'avais eu le temps, et si j'avais embauché deux ou trois agences peut-être d'événementiel pour me réunir dans la même salle, 500 plus grands boss du Maroc, je ne suis pas sûre que j'y serais arrivé. Mais par contre... En utilisant ta tête, en étant au bon moment, bien préparé, tu rencontres les bonnes personnes et tu fais quoi Tu saisis l'occasion et c'est exactement ce que j'ai fait. Au moment où je te parle, oui, là, tout de suite, tout de suite, tout de suite, est-ce que toi aussi tu te caches derrière ces deux excuses Si oui, j'aimerais te poser cette question. À ton avis, qu'est-ce que ces deux excuses vont te coûter sur la durée Moi, je connais la réponse et je suis sûr que tu la connais aussi. C'est la tristesse, c'est... Peut-être l'échec, c'est peut-être les remords, c'est aussi une espèce de mort intérieure. Est-ce que ça en vaut la peine Non. Alors, quand est-ce que tu comptes passer à l'action Et j'accepte une seule réponse. Now, maintenant, hier c'est trop tard, demain c'est déjà trop loin. Maintenant, alors laisse-moi en commentaire quelles sont les actions que tu vas mettre en place pour faire un pas en avant vers ton rêve ou ton objectif. C'était Nahid Rachid pour un nouvel épisode Head huwa »« Houa et